Salut les Dédés, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Allez, aujourd'hui petite vidéo sur un chantier, mais aussi je vais faire un petit, petit, petit micro-trottoir. Je vais poser quelques questions à des gens sur le frelon asiatique, voir s'ils le connaissent bien. Allez, c'est parti pour le micro-trottoir et après l'intervention. Première question, est-ce que tu connais le frelon asiatique oui. C'est à quoi il ressemble Oui. oui. Est-ce que tu penses qu'il est plus gros que le frelon européen, le nôtre Oui. Oui, d'accord. Oui. Et euh, si un jour tu as un de frelon chez toi, qu'est-ce que tu fais euh, Je sais qu'on ne peut plus appeler les pompiers du coup. Donc, ouais. On peut appeler un pro et un exterminateur ou quelque chose comme ça. D'accord. Donc tu le traiterais pas toi-même ah, Non. Tu ne tenterais pas le coup Non, Bon, déjà, ça c'est bien. Première question, déjà, est-ce que vous connaissez le frelon asiatique Oui. Vous savez à quoi il ressemble oui. Ouais. Est-ce que le frelon asiatique est plus gros que le frelon européen, le nôtre Oui. Oui. D'accord. Ouais. Et dernière question, si vous avez un nid de frelon chez vous, vous faites quoi Je les laisse tranquilles et j'appelle euh, des professionnels. D'accord. Vous ne traitez pas vous-même Vous ah. euh, n'achetez pas de bombes Non. non, non, non, non ok. <rires> eh non, mais venez par contre. Hein. Alors, ah bon. première question, déjà, est-ce que tu connais le frelon asiatique Oh oui, il est énorme, comme ça, il est oui, au moins comme ça le truc. Ma deuxième question, est-ce que tu penses qu'il est plus gros que notre frelon à nous, l'européenne Oui D'accord. Et troisième question, si tu as un nid de frelon chez toi, tu ouais. fais quoi Ah bah ben, j'appelle quelqu'un... Euh... Les pompiers Ben, je sais pas. Non les crois pompiers, les pompiers. pompiers. Ah oui, exact. Tu le traites pas ah, toi-même euh, Ah non, non, non, je ne m'approche pas. Un spécialiste. Ah, il faut un spécialiste. C'est les... Ouais. comment s'appellent ceux qui montent dans les arbres oh, les... Bah ben, si non, c'est... Les élagueurs. Bah ils font les je suis un Dédé. Je suis un Dédé. Je suis un Dédé. <laughs> Bon voilà les dédés, le micro-trottoir est terminé. J'espère que ça vous a plu. Ces petites questions, il n'y en avait pas beaucoup. J'ai pas beaucoup de temps par rapport à mes interventions. J'ai profité d'avoir eu un chantier sur Toulouse ben, pour faire ce mini-micro-trottoir. Euh, ben, J'espère que ça vous a plu. Si vous en voulez d'autres, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Quand je peux, je le ferai. Et ben, pour l'instant, je vous laisse avec l'intervention. Oh, oh, oh. j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va nickel alors on est sur un nid de frelons asiatique encore une cachette euh, magnifique Hop, attention je passe est très dangereuse donc on va aller voir ça donc, le propriétaire a tendu la pelouse et si on est un aperçu comme ça vous allez voir où il est caché je vais poser le matériel Et je vais vous montrer ça. Allez. Vous voyez ici le petit composteur. En fait, le nid de frelon, il est juste là-dedans. Donc, je vais m'habiller et je vais aller détruire ça. Allez, c'est parti pour le combat. Allez, on va regarder ça de plus près. Allez, ouais, on va se rapprocher du nid. Je ne sais pas si vous le voyez, on voit juste un petit bout Il voyez que je lève le, le couvercle Voilà le petit composteur Regardez-moi comment ça émane La taille d'un ballon de handball, à peine plus petit. Ouais, on va essayer de traiter ça. Très principal. C'est Petit pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche. Voilà donc là il faut laisser agir. Vous avez vu encore un endroit dangereux, un composteur, on jette quelque chose, et là, le frelon il arrive, il nous attaque. Donc là on va essayer de rentrer. À mon avis ça va nous suivre. On va voir si ça suit la GoPro. Je vais aller rejoindre l'autre. Donc là, tous les frelons reviennent. Au nid. Ah, les Bon, voilà, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Vous avez vu, le nid de frelon, je le laisse dans le composteur. Je ne l'enlève pas. Ça sert à rien d'enlever les, les nids de frelon. Il y a le phéromone il va en avoir un autre qui va revenir ou à côté. Donc, on ne met pas un nid de frelons avec plein d'ouvrières dans un seau, par exemple, ou autre chose. C'est comme ça. Sinon, les autres frelons, ils vont s'installer ailleurs. Et après, il y a un autre danger pour quelqu'un d'autre. Et après, il y a des sociétés qui profitent pour gagner de l'argent. Voilà. Donc, ça, c'est... On traite un nid, on le laisse. Et si le client il veut l'enlever, il attend 15 jours. Et après, il désinfecte. Allez, je vous dis bisous et à bientôt les Dédés.